Puff buff b supremacy The End I think I can lower Ky бар ah, maintenant que c'est fini, je vais pouvoir me concentrer sur un autre projet. Ah ouais Ouais, light pepper. Ça va être révolutionnaire. Ça, tu vois trop de café, hein. Mais, c'est pas du café. C'est du L de Vache. Il est vachement bon. T'as déjà goûté Non, moi, je préfère le, le café bourdon. Ouais. Oh, dis donc Parce bah, que c'est passé l'autre jour. Non. Mais, je suis à la piscine. Je plonge. Je suis à poil Au milieu du Et là, plus euh, de maillot. Mais attends Qu'est-ce tu sais qui s'est passé après <rires> Le cauchemar continue Notre le nouveau super truc de. De merde. Oui allô, allô Ouais je les ai loupés. Là. Bon, on passe au plan suivant. Mais restez joignables, il se peut qu'un jour nous ayons encore besoin de vos services. No Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Si je vous ai contacté aujourd'hui, c'est parce que je suis très intéressé par votre invention. Vous l'avez amené, Euh Oui, bien sûr. Je peux la voir Oui, bien sûr. Voilà. Merci, bien. Mmh. Joli travail. Bravo. Bravo, bravo. Cependant, je pense que si vous nous cédiez tous les droits, nous pourrions finaliser le produit au maximum. Ah oui oui, bien sûr. Grâce à notre puissance commerciale, technologique, mais avant tout financière, nous pourrions réinventer le produit, en faire un nouveau prototype, le redesigner avec une puissance accrue. évidemment. Mais euh, je peux savoir à quelle fin vous comptez utiliser la technologie Ah non, non, non. ça c'est un, un débat à part. Bien, euh, pour combien vous voudriez-vous nous la céder Bah, je sais pas trop. Euh... 5 000 Bah, c'est-à-dire que j'ai passé du de temps dessus, mais... 23 000 Pensez plutôt à 100 000... 23 000. 78 000 23 000. 50 000. 23 000 40 000 et je vous fais la livraison gratuite. 23 000. <rire> Vendu. Vous êtes pas en négociation. <rire> J'espère bien. Bravo, je pense que vous avez fait le bon choix, car grâce à TGO, votre entreprise va pouvoir connaître des perspectives de croissance que vous n'auriez jamais obtenues en étant indépendant. Oui, je pense aussi. Que vous allez pouvoir développer de nouvelles applications, j'espère. Bien sûr. Tenez. Alors, vous allez signer là, Merci. là, là, là, et là. Merci.